Fatak fait fondre 1 à 2 livres toutes les 48 heures. Faites ce gros hack simple de 10 secondes juste avant le dîner pour arrêter instantanément le stockage des graisses et perdre 1 à 2 livres toutes les 48 heures. 252 334 personnes de plus de 40 ans le font tous les soirs. Ils entrent dans leur cuisine. Prenez un verre d'eau. Et puis buvez-le avec quelques gouttes de ce juste avant le dîner pour éviter le stockage des cellules graisseuses. Karen l'a utilisé pendant la ménopause pour perdre 11 livres directement de la région supérieure et inférieure de son ventre au cours des 7 premiers jours. Le premier intervenant Zach s'est retourné et l'a utilisé avant son mariage pour faire fondre rapidement 33 livres de graisse du ventre. Assurez-vous de le faire juste avant le dîner chaque soir pour commencer à profiter de ces mêmes avantages.